Bon, par quoi on commence Parce que là, c'est un petit coup de gueule. Je, Je sais qu'il faut le bordel à ce moment-là. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, euh, chez McDo, dans les Happy Mills, vous avez la possibilité d'avoir des cartes Pokémon. Comme cela. Le truc, c'est que c'est si vous prenez un Happy Meal garçon. Parce que moi, euh, ben, si c'est fille, c'est un espèce de truc dégueulasse. Ça Vous voyez pas Ça là, ça là, ça là. Vous voyez cette merde là Ça, c'est un dessin animal à con, hein je dis un dessin animé à la con parce que ce truc me rend malade. La première fois que je l'ai vu, c'était il y a un peu plus d'une semaine. En plus, c'est récent, hein c'est totalement récent. Euh, on est à l'hôtel à Nancy hein, pour la convention pour Animest, et euh, je regarde jamais la télé parce que moi, je passe, je n'ai même pas les chaînes. En fait, chez moi, je même pas de, de, de, de trucs, TNT ou autre. Je regarde tout sur YouTube, Twitch, ou autre. Donc voilà. Et le truc, c'est que <rire> j'ai tombé, donc pendant que j'étais à l'hôtel, sur un épisode de ce truc-là, la Mo Alors, je je me les deux points sur le haut, ça doit être un truc euh, danois ou j'en sais rien, je sais un peu de quel pays ça vient ce truc-là. <rire> et <rire> ça m'a littéralement détruit le cerveau. Je, je, je comprenais pas le principe de essais animés de merde. Et ça me gave. Parce que déjà que ce dessin m'a détruit le cerveau en mode maintenant en fait le Piu là, la con là, il reste dans la tête en fait ce truc là de merde. Oh, piou -piou. Ça fait une semaine que toute la journée, il y a ça qui tourne. Oh, piou -piou. Et comme ça suffisait pas, je me dis tiens je vais aller à McDo, j'essaie d'avoir des boosters supplémentaires. J'essaie d'en avoir 4, 5 pour faire une petite ouverture sympa en mode euh, petit truc de McDo etc. Donc je commande bien le Happy Meal garçon et tout. J'arrive chez moi, j'ai ça. J'ai ces putains de cartes hein Fille, du coup, ben bah, plutôt que de me dire je les jette, j'hésite à les jeter. Je me suis dit, on va faire une petite vidéo de toute façon. Euh, on n'est pas payé, qu'on hein, soit bien d'accord. Euh, moi, je ne suis ni sponsor par McDo ni par ce truc de merde. Et euh, qui plus est, euh, je ne fais pas de placement de produit, mes vidéos ne sont pas monétisées. Du coup, c'est juste pour le fun que je fais cette vidéo en mode on va voir les cartes à la con qui vont nous sortir là-dessus. Alors, je vais pas mettre la carte habituelle parce que j'ai pas eu non plus de me faire chier à faire un montage. Euh, à part des cuts, je vais pas faire quelques effets, je vais pas faire grand chose. Du coup, bah, je vais triper la gueule. Voilà. Et on va regarder ça directement comme ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup Qu'est-ce que... Alors, j'ai une espèce de plage à la con. Et de l'autre côté... Ah non, mais attendez, c'est même pas une carte, c'est... C'est un truc pour écrire un mot, ok. Bon. Il hein y des petites enveloppes. Ok, je sais pas si la poste accepte ce genre d'enveloppe, mais pourquoi pas En oh, quoi que. Allez savoir. Des, des, des, des feuilles de bloc-notes. Notre amitié est aussi grande que l'océan, il est écrit, hein. Noir sur blanc, enfin, noir sur bleu. Avec de l'autre côté, Piu-Piu. Euh... Oh, Quand tu vas à la plage, fais comme Molang et Piu-Piu, prends ton pataboum. Il pat ah, y a une définition de pataboum, c'est parasol, effectivement, oui, c'est. Voilà. Si c'est euh, pataboum, ça veut dire forcément, euh, c'est parasol. C'est logique, on parle tous le piu-piu. Comment mon langue dit tortue Touti-touti. Attention, c'est des blagues niveau 40 bar, là. Truc, trucs chauds, alors, euh, ouais voilà, c'est machin qui se découpe, et... les trucs que les gamins n'utilisent pas, quoi. Et des autocollants, hein, bien évidemment. Hein, super, des petits autocollants. Putain, j'ai trop envie d'en mettre un sur son portable. Déjà que ça me gonfle. Donc voilà, résultat des courses, ben... Au d'avoir un super booster Pokémon à vous offrir, euh, bah à la place, j'aurais pu vous offrir ça, si hein, ça intéresse. Mais moi, ça m'a cassé les couilles et ça m'a vraiment mis saoulé en fait intérieurement. Et j'ai envie de, de parler de ce dessin animé que je ne comprends pas. Je, je Enfin, je sais que c'est pour les enfants, les tout petits, hein. Moi, les tout, quand j'étais tout petit, je regardais le bus magique, je regardais Tortue Ninja, je regardais pas. Piu-piu. Euh, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu coup de gueule. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à follow tout ça, petit vous connaissez la musique. Euh, bah à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que la prochaine ce sera les les ouvertures des cartes Pokémon parce que je sature du McDo là.